Et on va commencer par euh, une petite prière comme d'habitude pour remercier les bons esprits, que nous puissions à nouveau nous réunir cette année 2023 pour euh, terminer en fait le dernier cours de l'année dernière et puis euh, reprendre euh, le cours euh, à partir de, de la première leçon la semaine prochaine en remerciant toujours pour cette occasion d'apprentissage, de réflexion, d'échange. Que cela puisse nous aider à trouver notre chemin vers l'évolution, vers le spirituel, vers le bonheur. Et que cela puisse également être bénéfique pour les esprits qui pourraient être parmi nous et qui, d'après ce que, ce qu'ils nous disent, sont souvent beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Dans le cadre de cette charité euh, et cette solidarité, cette fraternité entre le monde désincarné et le monde spirituel. Voilà, je vais partager mon écran. Voilà, hop, attendez, je retrouve et Sandrine et Stéphane, Valérie. <coughs> Le temps que j'ajuste les fenêtres. Voilà. Et puis je vais mettre la conversation aussi. Donc, euh, je vous montre le programme là à l'écran. Hein, si vous l'avez vu. Vous je l'ai mis sur le groupe Skype. Si vous ne l'avez pas téléchargé, faites-le. Je peux vous le renvoyer si nécessaire. Sur le groupe Skype. Oui, oui. Sur le groupe Skype, il y a la conversation. Donc, si vous n'avez pas le groupe Skype, en fait, le lien, il est là. Donc, je vais vous le mettre aussi. Bonjour. dans le. Bonjour. Bonjour à tous. C'est Sandrine. Stéphane est à mes côtés. Oui bonjour Sandrine, et vous ça. souhaitez une bonne année à tous, meilleur, meilleur vœu, merci beaucoup. Merci. Euh, bonjour Valérie. à tous aussi, meilleur bonjour, bonjour et bonne année. Bonjour Valérie, bonne année. Voilà, et donc euh, comme on avait raté un cours, hein, quand j'étais en Espagne, je n'ai vraiment pas pu faire celui où on était sur la route du retour. Euh, ben, on va faire euh, le dernier cours euh, aujourd'hui, hein, c'est le module 22, mouvement spirit, euh, le mouvement spirit, et ensuite, vous voyez, le programme ben, continue le 15 janvier euh, en revenant au module numéro 1. Et donc, comme je l'ai dit au début euh, aux autres participants, euh, on est encore en train de travailler avec euh, Jean-Paul et, et Fatima, notamment, hein, pour... Euh, mettre en place le, le cours d'études médiumniques. Ce ne sera pas le dimanche matin à 8 h évidemment, puisqu'on on essaiera de, de chercher, de trouver un autre créneau qui convienne à la majorité des personnes. Voilà. Sinon, bah, le fascicule, il est là. Je, là aussi, si vous le, je l'ai mis sur le groupe Skype euh, au format PDF, Acrobat. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me contacter, je vous, le, je vous le renverrai par le moyen qui vous conviendra le mieux. Et donc aujourd'hui, on va parler du mouvement spirit. Alors, qu'est-ce que c'est que le mouvement spirit hein, C'est ce qu'on va essayer de voir. On va essayer de le définir en expliquant son objectif. On va établir aussi bien la différence entre le mouvement spirit et la philosophie spirit. Ça paraît un peu surprenant, mais bon, il faut, faut, faut bien faire la différence, on le verra. Hein. La, la philosophie spirit, euh, c'est quelque chose qui a été apporté euh, par euh, notre, les esprits et le travail qu'avait fait Alan Kardec au milieu du 18e siècle, 19e siècle. pardon. Alors que le mouvement le mou, donc, euh, qui est venu euh, d'esprits de, euh, relativement en avance sur notre niveau d'évolution moyen de l'humanité, donc avec euh, des, des concepts que vous voyez encore au aujourd'hui. Hein, euh, ils, ils sont toujours encore euh, en, en, en place, hein, en force, en vigueur. Euh, personne n'a jamais réussi à démontrer dans l'intervalle que l'esprit n'existe pas, qu'il ne se réincarne pas, euh, qu'il ne survit pas après ce qu'on appelle la mort, qu'il ne peut pas se communiquer avec les humains. Donc, toutes ces notions principales... Euh, y compris les lois morales, personne ne les a remis en cause, hein, sur, notamment la science, alors que le mouvement spirituel lui, il est composé d'humains et donc euh, les humains sont imparfaits et donc euh, le mouvement spirituel est sujet à l'imperfection des humains. Donc, il faut bien faire la différence hein, parce que beaucoup de personnes viennent dans un groupe spirit et pensent que ça y est, je, je vais me retrouver avec des saints de partout. Ben non, non ce n'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup de... De, de comment dire, de, de, de, de... les humains, on a tous des défauts, hein, moi le premier, et donc euh, des défauts qui sont quelque part un peu en dissonance, hein, on peut, pour, pour ainsi dire, avec la philosophie spirit, et c'est pour ça que Kardec avait dit qu'on reconnaît le vrai spirit euh, aux efforts qu'il fait pour dominer ses euh, mauvaises inclinations et non pas au fait qu'il soit parfait. Et donc euh, c'est vrai que parfois euh, moi-même hein, je suis passé par là hein, quand je suis arrivé dans, dans le mouvement spirit euh, ben j'ai été surpris de voir que euh, bon voilà c'est parmi tous les spirites, euh, tous n'arrivent pas encore euh, à appliquer à mettre en pratique euh, la philosophie euh, sur eux-mêmes par exemple hein, donc voilà et puis, donc, on va définir aussi le centre spirit et ses objectifs. Alors, tout ça, évidemment, ça a beaucoup changé, notamment depuis le, la pandémie. Euh, les centres spirit, ben, vous voyez, là, on est un, un centre spirit virtuel. Hein, donc, on, on, on s'est déjà un peu éloigné du centre spirit présentiel. Et même cet après-midi, par exemple, on aura donc l'étude de de, des livres de Léon Denis et puis le. <coughs> comment dire, les vibrations avec le, le, le centre d'études spirituelles Léon Denis, ici de Mulhouse. Mais euh, voilà, présentiel, il y aura 3-4 personnes et en virtuel, ben, il y en a 3-4 autres, hein, y compris des personnes d'un peu partout euh, dans la France. Et donc, euh, les centres qui étaient présentiels, là aussi, depuis la pandémie, se sont euh, considérablement élargis. Donc, euh, il y, a, il, y a, il y a pas mal de facteurs nouveaux qui, qui arrivent maintenant dans, dans, dans le mouvement spirit et dont il faut tenir compte. <rire> voilà. Alors, euh, les notions de base. Qu'est-ce que c'est que le mouvement spirit Quelle est la définition hein Qu'est-ce qu'on entend par le mouvement spirit Donc, euh, vous l'avez ici le mouvement spirit, c'est l'ensemble des activités dont l'objectif est d'étudier, de divulguer et de pratiquer la philosophie spirit contenu dans les livres de base d'Alan Kardec en le mettant à la portée et au service de toute l'humanité. Ouais, c'est ambitieux. Donc, l'objectif, c'est étudier. C'est ce qu'on est en train de faire dans ces séances du dimanche matin. Divulguer, donc c'est ben, faire connaître autour de nous euh, des livres, des sites internet, des forums, euh, des, des réseaux sociaux, etc. Et pratiquer, c'est-à-dire la mise en pratique. C'est l'étude, la divulgation et la pratique. Ce sont les trois les activités principales euh, du mouvement spirituel. Alors, pratiquer, c'est quoi eh bien, Par exemple, des réunions médiumniques, des groupes qui font des actions de charité. Euh, la divulgation, on a aussi les conférences. Hein, euh, et puis, euh, donc, l'aide, le, le, euh, par exemple, l'écoute fraternelle. Hein, c'est une forme de, de pratiquer pour euh, venir en aide. Prochains, hein, qu'ils soient incarnés ou qu'ils soient désincarnés. Hein. Euh, donc, ce sont là les, les trois principaux objectifs du mouvement spirit. D'accord En le mettant à la portée au service de toute l'humanité, voilà, donc ce n'est pas uniquement pour les chrétiens, ce n'est pas uniquement pour ceux qui croient en Jésus, ce n'est pas uniquement, euh, voilà, faut le spiritisme, il a une vocation plus large. Hein, les lois morales enseignées. Euh, que Kardec nous a apporté dans le livre troisième du livre des esprits notamment, et qu'il a détaillé dans l'évangile selon spiritisme. L'évangile spiritisme, évidemment son titre parle des évangiles, donc ça donne une consonance plutôt chrétienne. Et la, la philosophie, la codification spirite, les livres de Kardec, c'est vrai qu'ils ont quand même un fond, on reconnaît dedans la culture chrétienne dans laquelle ils ont été établis, autant de la part de Kardec lui-même que de la part des esprits qui se sont communiqués. Mais euh, quand on y regarde de plus près, il, il est beaucoup plus universel que ça, il est beaucoup plus ouvert et il euh, faut savoir qu'il n'y a qu'un qu tiers de l'humanité qui est chrétien. d'accord Deux tiers de l'humanité ne sont pas chrétiens, donc, alors que le spiritisme ne s'adresse pas qu'à un tiers de l'humanité chrétienne. Hein. L'observation des phénomènes paranormaux, leur analyse de la médiumnité, les notions de père-esprit, etc., tout ça, c'est neutre par rapport à quelque religion que ce soit. Le spiritisme, il va vers la spiritualité. Il ne reste pas enfermé dans une religion particulière. Et ça, c'est aussi un point sur lequel il y a parfois des difficultés. De beaucoup de spirites, notamment qui proviennent du Brésil, ils parlent de, de, de, tout le temps de Jésus. Jésus, bon, c'est vrai que c'est... C'était quand même un des esprits les plus évolués qui se soit jamais réincarné sur Terre, hein, sinon le plus évolué. Mais il faut pas, euh, voilà. Jésus, en fait, il n'était pas chrétien. Hein, il était venu euh, comme ça pour euh, la chrétienté. C'est construite euh, après hein, le passage de Jésus. On est bien d'accord. Et donc, le vocation du, la vocation du, la portée du message que Jésus a laissé, notamment les enseignements moraux, euh, sont pour tout le monde Tant est que. Euh, Mahomet, par exemple, dans le Coran, reconnaît en Jésus un missionnaire. Hein? Et pareil, quand vous parlez avec des hindous ou même des bouddhistes, ils reconnaissent aussi euh, la beauté du message, de ces messages moraux de Jésus. Par contre, ils ne reconnaissent pas forcément les dogmes religieux, catholiques, protestants, orthodoxes ou autres. Hein? Donc, ils ne sont pas forcément chrétiens. Donc, il faut voir justement le côté neutre. Et le spiritisme doit rester universel. Il ne doit pas s'enfermer dans un bocal religieux. Parce que euh, ben, il, il se, il se, il se, ça revient à le restreindre. Hein? Donc, euh, la philosophie spirit, hein, c'est à mettre à la portée et au service de toute l'humanité. Même s'il si y a encore énormément de travail là-dessus, puisque le spiritisme est encore très très peu connu euh, en Orient, par exemple. Hein? Voilà. Il n'y a même pas de traduction encore. Hein? Euh, on a des traductions en anglais, on a des traductions en russe, mais il y a, il y a maintenant aussi des traductions chinoises traditionnelles, et, et, enfin de Taïwan et de Chine, hein, mais le, la diffusion du livre dans ces pays-là est encore euh, très très faible. Il y a aussi des traductions en japonais. Hein, voilà. Les activités qui composent, composent le mouvement spirit sont réalisées par des personnes. Hein, donc des humains isolés ou en groupe, et par des institutions spirites. Voilà. Et donc, la source de ça, c'est un fascicule qui avait été fait par le Conseil spirit international il y a une vingtaine d'années à peu près, donc cette définition reste toujours valable. Et donc, <coughs> les activités, donc vous pouvez avoir des spirites isolés, Alors, beaucoup d'entre vous, c'est un peu le cas, hein. vous habitez dans des régions où il n'y a pas de groupe, euh, D'autres, ben, vous habitez dans des régions où il y a un groupe, donc vous pouvez rejoindre les groupes de temps en temps. Euh, et donc, le, comment dire, que ce soit des groupes in, informels, des groupes, euh, des associations de fête, hein, comme c'est le cas par exemple de l'APESAC à, à Agen en ce moment, ou par des institutions spirites qui sont généralement en France constituées en association de loi 1901 sans but lucratif. Voilà. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec le développement des réseaux sociaux, ben vous avez de plus en plus de personnes en fait, qui travaillent de façon isolée ou qui créent des groupes virtuels. Et ça, c'est une nouvelle tendance par rapport au modèle ancien hein, qui, qui, où il y avait des, des fédérations, qui fédéraient euh, des fédérations régionales, qui fédéraient eux-mêmes des groupes régionaux, etc. Donc, il y avait une espèce de hiérarchie qui s'était installée et qui d'ailleurs… Euh, à donner un peu de velléité à certains, à certains dirigeants qui, qui manquaient un peu de désintéressement personnel. Il y avait des euh, présidents de ci, présidents de ça, et voilà. Et ce qu'on se rend compte, c'est que depuis le départ d'Alan Kardec, ben ce, ce mouvement qui, qui a eu tendance à créer une sorte de hiérarchie, bien que Kardec disait qu'il n'en fallait pas de hiérarchie, euh, ben, il, il s'est installé et ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois eu des, des, des divergences, des, des manières de voir différentes, et euh, toutes les fédérations qui avaient été créées, donc ne serait-ce que le, la Société parisienne des études spirites hein, qui avait été créée par Alain Kardec, euh, ben, elle a survécu euh, quelques années euh, à Kardec, mais en 1883-84, vous voyez, un nouveau président qui est venu, euh, qui a fait venir… Euh, il y a plein de membres qui sont arrivés du jour au lendemain, qui ont voté pour quelqu'un qui, dans un discours, critiquait Kardec. Quoi. Donc, euh, c est, c est, bah, non, la Société parisienne des études spirites euh, a été, euh, entre guillemets, accaparée hein, par euh, des personnes ambitieuses qui souhaitaient euh, soit récupérer le patrimoine, soit récupérer euh, des droits d'auteur ou autre. Et donc, euh, à l'époque où ça, ça s'est passé, ben, vous avez les spirits sérieux comme Gabriel Delanne et, et d'autres qui ont immédiatement démissionné, quoi, qui se sont désolidarisés. Et ce genre d'événement malheureux s'est ben, produit et reproduit et reproduit et reproduit et reproduit et se d'ailleurs toujours encore aujourd'hui. Hein. Euh, donc, parce que ce, cet ancien, ce vieux modèle du, de, de, de système qui, qui provient de nos habitudes séculaires, euh, euh, où on a peut-être été les uns ou les autres des dirigeants religieux, des évêques ou ce genre de choses, et ben ça ne fonctionne plus dans le mouvement spirit Le mouvement spirit il doit suivre un modèle qui est différent, sans chef, sans hiérarchie. Hein. Euh, C'est Nestor Mazotti qui, qui justement a beaucoup participé à ce fascicule, qui disait toujours… Euh, les, les, les, les organisations verticales hiérarchiques ne fonctionnent pas, ne, ne s'appliquent pas au mouvement spirituel. Le mouvement spirituel doit avoir euh, une organisation horizontale, c'est-à-dire euh, pas de hiérarchie, tout le monde sur un pied d'égalité, et basé sur euh, l'entraide le, le, le, et le travail en commun de façon libre et volontaire, euh, euh, basé essentiellement sur le service. D'accord Et ça, c'est quelque chose que l'être humain a énormément de difficultés à comprendre et à s'adapter. Et c'est pour ça qu'on voit encore ce quack hein, entre le, le, les spirits et puis la philosophie qu'ils qu essayent de répandre. D'accord alors, qu'est-ce que c'est que la philosophie spirit ou le spiritisme Au lieu de philosophie, souvent, vous verrez aussi le mot « doctrine », hein, la doctrine spirit. Donc, le mot « doctrine », on ne l'utilise pas, on le remplace généralement par « philosophie », parce que le mot « doctrine » sonne mal. C'est un mot qui a un sens juste, mais que beaucoup de personnes perçoivent négativement à cause du verbe dérivé de ce mot qui est endoctriné ou endoctrinement, d'accord Et donc, euh, euh, le, le, le mot doctrine, en fait, c'est un, un, un ensemble, de, de, de, un, un enseignement qui est partagé par un certain nombre de personnes. Et la définition du mot doctrine est très très neutre, hein elle n'a rien de négatif. Quoi. Elle n'implique pas du tout le prosélytisme ou l'endoctrinement mais comme il sonne mal, bon, ben, on, on l'a enlevé, on a mis philosophie, même si philosophie, c'est aussi un petit peu réducteur par rapport au spiritisme, parce que c'est plus qu'une philosophie, on a préféré adapter, adopter le mot philosophie. Mais si vous voyez le mot doctrine, ne vous choquez pas, hein, parce que regardez, vérifiez vous-même dans le dictionnaire, vous verrez que son sens est euh, très, très ouvert, hein. mais malheureusement, euh, la majorité des personnes le perçoivent mal. Alors, la philosophie spirit ou le spiritisme est un ensemble de principes et de lois révélés par les esprits supérieurs, contenus dans les ouvrages d'Alain Kardec, qui constituent la codification spirit. Voilà, encore un mot. Donc, euh, les livres de Kardec, on les appelle la codification spirit parce que. Alors, pourquoi le mot codifier ben, C'est. Euh, son travail, ça a été de prendre toutes les questions, réponses, communications spirituelles qui sont venues des esprits, de les mettre en ordre euh, par thème, hein, dans une séquence logique euh, et dans différents livres. Donc ça, c'était le travail d'Alain Kardec. Donc les idées euh, qui sont dans la codification spirituelle ou dans ses livres ne viennent pour la plupart pas de lui, pas d'Alain Kardec lui-même, mais viennent des esprits, hein, les questions qui sont posées. Les réponses qui sont données, sont données par des esprits. Hein, et Kardec lui-même dit que euh, la, la plupart des réponses au début, bah, il ne comprenait pas, il n'était même pas d'accord avec, ce n'était pas du tout ce qu'il pensait euh, tout au début quand il a reçu ses réponses. Donc, euh, voilà, elles ne viennent pas de lui, ce n'est pas une conception personnelle. Hein, C'est ce une des caractéristiques de, donc, euh, du spiritisme. Et c'est pour ça qu'on appelle la codification. On n'aime pas utiliser le mot fondateur ou chef en disant que Kardec, c'est le chef du spiritisme. Non, parce que ce serait de nouveau retomber dans ses erreurs, vouloir bloquer quelque chose dans, dans, dans ce qu'avait fait Kardec, qu Alain Kardec, alors qu'Alain Kardec lui-même a clairement affirmé que le spiritisme, il va évoluer avec le temps et avec le progrès des connaissances et de la science. Oui, Michel euh, oui, en fait, Charles, juste pour euh, apporter une petite précision, le mot codification et code, euh, c'est un petit peu comme euh, le code civil, c'est-à-dire que le codificateur, qu'est-ce qu'il a fait Il a juste repris les articles, il les a numérotés. Dans le code civil, c'est ça, ce sont des articles de loi qui sont numérotés et qui sont organisés. En fait, le codificateur ne fait que or organiser et numéroter les différents articles du code. C'est ça, oui. Et, et ce mot « codification » avait déjà été employé au XIXe siècle par Gabriel Delanne, par exemple. Hein. Donc, euh, cette notion, elle, elle, elle vient euh, de loin. C'est pour éviter de trop personnifier le spiritisme en Allan Kardec, en fait, c'est ça, malgré le mérite immense qu'il a eu de ce travail euh, qu'il a réalisé. Hein. Donc, ces livres, quels sont-ils Donc Vous les connaissez, je pense, euh, pratiquement, euh, enfin, tous pour euh, la plupart d'entre vous. Le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer et la Genèse. Donc, c'est dans la séquence, c'est la séquence dans laquelle ils ont été écrits. Donc, le livre des esprits, c'est essentiellement des questions-réponses, euh, euh, donc questions posées par Kardec ou d'autres d'ailleurs, hein, et les réponses données par les esprits. Le livre des médiums, c'est plus particulièrement sur la médiumnité. L'Évangile selon le spiritisme, c'est plus particulièrement ben, le livre troisième du livre des esprits. Donc, c'est des lois morales. Alors, si euh, le ciel et l'enfer, c'est un livre qui remet en ordre justement tous ces concepts de ciel, d'enfer, du diable, d'ange, etc., euh, et la deuxième partie, ça donne euh, donc les exemples de, de communication d'esprit euh, divers et variés hein, qui nous montrent leur situation après la mort en fonction de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils ont fait de leur vivant. Et euh, la Genèse, c'est le dernier livre où il développe un certain nombre de, de questions complémentaires. Oui, Christophe euh, comment, comment tu l'annonces, le, le, le livre Le ciel et l'enfer, exactement Comment est-ce que je le. Comment est-ce que tu le présentes, tu l'annonces en résumé Alors, le résumé, donc la première partie du ciel et l'enfer, euh, je dirais, elle, elle est faite plus particulièrement pour des personnes qui avaient justement une éducation chrétienne. D'accord Parce que, donc, il étudie le, Dieu, déjà, bon, euh, ensuite, le ciel, euh, l'enfer, le diable... Les anges, est-ce que c'est des créations à part ou pas Qu'est-ce qui fait sens dans toutes ces choses-là Qu'est-ce qui ne fait pas sens tu vois Et, Et cette première partie, moi, elle m'a fait énormément de bien parce que, euh, comment dire, mon, mon disque dur, il a été formaté par l'éducation catholique que j'ai reçue dans mon enfance. Quoi, hein euh, les miracles, toutes ces. Voilà. Hein euh, et donc, le fait de, de, de lire cette première partie du ciel et l'enfer, ça, ça permet vraiment de remettre les choses en place. Tu vois Qu'est-ce que c'est que le paradis Est-ce que ça existe vraiment La théorie des anges déçus pourquoi ça n'a pas de sens Et, et hein, par rapport au diable, que le diable personnifié, enfin, en personne, n'existe pas hein, que c'est juste une image, une incarnation du mal. Voilà, donc ça, c'est la première partie du, du ciel et l'enfer. Et la deuxième partie, donc, euh, c'est euh, le premier chapitre s'appelle le passage, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on meurt, hein, le, le dégagement de, de l'âme, euh, l'âme qui se dégage de son corps. Hein. Et ensuite, ben, c'est euh, une, une collection de communications qui ont été données par différents esprits. Euh, euh, ici ou là, hein, dans, partout, pas seulement dans la société parisienne des études spirites, mais partout dans le monde, où les esprits décrivent euh, quest ce qui s'est passé. C'est un peu comme des nos solars, si tu veux. Nos solars, évidemment, c'est une histoire d'un cas qui est pas, avec plein de détails et tout. Là, évidemment, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus sommaire, mais tu as beaucoup plus de cas. Hein tu as des esprits heureux, tu as des esprits euh, euh, malheureux, tu as des esprits dans des situations moyennes tu as des esprits de, de suicider, tu as des esprits de criminels, tu as des esprits de rois ou de reines qui se, oui. qui se communiquent, etc. Donc, tu as, as différents types de situations. Et c'est un petit peu, je dirais, le, le, le témoignage direct hein, des, donné par les esprits qui nous permet justement ben de, de, de comprendre, de mieux comprendre ces lois morales et de voir ben, les conséquences après oui. le, okay. le retour dans le monde spirituel des choses qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites pendant notre incarnation, de voir aussi les conséquences de l'attachement au bien matériel, à l'argent. as des esprits d'avare, tu vois, des, des esprits de, de personnes qui étaient très attachées à la matière. Enfin, il y, y, y a beaucoup de, des esprits aussi de personnes qui des, qui étaient des handicapés mentaux. Il y a vraiment de tout, de tout. Et ouais. ça nous permet de mieux comprendre ces différents cas. Et aussi de nous projeter, nous, hein, de dire, euh, bah tiens, pour ce qui me concerne, moi, dans quel cas je suis euh, et dans quelle direction il faut que j'essaye d'aller euh, si je veux que ça se passe le mieux possible à ce moment-là, hein, puisque euh, tous, un jour, on passera par là. D'accord Donc, ça, c'est la deuxième partie du ciel et l'enfer. Et, et ces communications, en plus, elles, elles donnent, si tu veux, euh, un fondement hein, par, par, par, par des, des, des preuves, des éléments de preuve par rapport aux lois morales. Hein. Ces fameuses lois naturelles ou lois morales du livre troisième ou même de l'Évangile selon le spiritisme, c'est là où on se rend compte qu'effectivement, plus on arrive à suivre et à agir en fonction de ces lois morales, mieux ça se passera au moment du retour. Et plus on évoluera rapidement vers le bonheur. Et donc, ce sont les esprits eux-mêmes qui viennent nous dire comment ça se passe et qu'est-ce qu'ils qu qui, qu qu auraient dû faire et qu'ils n'ont pas fait, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait et qu'ils n'auraient pas dû faire, etc. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui est très stimulant pour chacun de nous, hein, de dire on se met dans la peau de ces autres esprits. Et aussi, c'est important de, de, de le connaître, quoi, parce que, quand on a des, des, des esprits qui veulent se communiquer, ben on arrive mieux à voir quelle est leur situation, quel est leur problème, où est-ce qu'ils sont. Et, et donc, ça nous, ça nous permet de les aider mieux, hein, de façon plus… Euh, mieux dirigée et plus, euh, plus efficace. D'accord Ok, merci. Voilà, le ciel et l'enfer et la genèse. D'accord Alors… <coughs> Alors, maintenant, donc, euh, toujours sur la philosophie spirit, hein, qui est révélée par les esprits et codifiée par l'Anne Kardec, c'est une base solide et rationnelle. Donc, le côté solide, pourquoi ben Parce que c'est des entités qui, apparemment, ont beaucoup plus de connaissances que la moyenne des humains sur la Terre qui sont venus la donner, les donner. Hein. En plus, avec la vue spirituelle, hein, donc, une vue beaucoup plus large que la vue que nous, on peut avoir quand on est incarné dans un, dans un corps matériel est rationnelle. Parce qu'ils ne sont pas venus dire c'est comme ça. Ils sont venus expliquer. Ils ont dit, Quel, bon, Dieu, voilà Dieu. Dieu, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que Dieu L'intelligence suprême, cause première de toutes choses. Oui, mais où est-ce qu'on trouve les preuves de l'existence de Dieu Donc, ils sont venus par ce, ce, ce système de questions-réponses. Ils sont venus apporter des explications sur ce qu'ils ont dit. Ils ne se sont pas tout simplement contentés d'affirmer des choses. Ils sont venus les expliquer, montrer… Euh, par rapport aux connaissances qu'on a déjà, par exemple, où sont les preuves de l'existence de Dieu? Ben, c'est dans un axiome qu'on utilise dans nos sciences, qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Hein hein Donc, soit ils utilisent des, des éléments de logique qu'on avait déjà disponibles dans l'humanité, soit ben, ils utilisent d'autres éléments de, de preuves pour, pour, pour nous expliquer, de nous, nous, nous, comment dire, argumenter, montrer la réalité de ce qu'ils sont venus dire. Alors, il y a des moments où il, il, il s'arrête, hein, on ne peut pas non plus dire que le spiritisme explique tout. Par exemple, euh, toujours, je prends toujours ce même, les, les premières questions du livre des esprits hein, qui parlent justement de Dieu, euh, quand Kardec demande, oui, mais est-ce qu'on peut comprendre la nature intime, la nature intrinsèque de Dieu ou de la divinité Et là, les esprits répondent, non, nous-mêmes on ne sait pas, donc euh, vous aussi, on ne peut pas vous l'expliquer, c'est un sens qui vous manque. Donc il y, y a des choses qu'on n'a pas encore les moyens aujourd'hui, on n'a pas encore les capacités intellectuelles euh, euh, de pouvoir les comprendre. Hein. Donc euh, il hein, n'y a pas réponse à tout dans le spiritisme. Il hein. y a certains, il y a réponse à ce qu'on peut comprendre aujourd'hui. Hein, ou à ce qu'on a, qu a pu comprendre au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, il y a maintenant 150, même 160 ans qui sont passés, on hein, est au 21e siècle. Je pense que tout doucement, on pourrait comprendre un petit peu plus de choses sur certains aspects. Ce n'est pas beaucoup, hein, mais voilà, euh, les, le jour où les esprits estimeront que le moment est venu de comprendre un peu plus de choses, ils vont certainement venir... Euh, euh, de façon pareille universelle, hein. ils vont pas les donner qu'aux Français ou qu'aux Brésiliens ou qu parce qu'on a déjà vu un nouveau livre des esprits ici, un nouveau euh, livre des esprits là-bas, euh, mais bon quand on les lit, on se rend compte que ben ils sont ils sont moins bons que l'original quoi. Mais le jour où vraiment ça doit se faire, euh, cet enseignement viendra par les esprits de façon euh, universelle un peu partout en même temps, hein. euh, et donc c'est ça qui Permettra de, de plus la logique qu'il y a derrière qui permettra de les reconnaître. D'accord, donc c'est une base solide et rationnelle. Solide parce que ben, dans tout ce qui a écrit dans, dans, dans le livre des esprits et les autres, les cinq livres qu'on a vus, il ben, y, y a pratiquement rien ou très très peu de choses qui a été re, euh, démontré comme étant faux aujourd'hui. Donc, euh, c'est un paradigme, comme on dit dans, dans le langage de l'épistémologie scientifique, un paradigme qui est très stable, hein, qui n'a pratiquement pas évolué en, en 160 ans. Hein, et rationnel, donc, c'est ce que je viens de vous expliquer. D'accord Et malgré son caractère progressif et évolutif, donc, euh, je vous rappelle la citation de Kardec qui disait... Euh, le, le, le spiritisme, euh, il n'est pas gravé dans le marbre. Hein. Si demain, si un jour, la science démontre par A plus B que euh, le spiritisme, il est faux sur certains aspects, le spiritisme se modifiera sur cet aspect-là. D'accord euh, Donc, c'est ce, ce que Kardec a clairement euh, dit et écrit. Maintenant, il faut bien voir, euh, il faut que ce soit des éléments qui sont prouvés par la science. Et pas uniquement quelqu'un qui vient et qui dit, moi, je ne pense pas que c'est comme ça, je pense que c'est autrement. D'accord Les opinions personnelles, ça, il y en aura toujours des divergentes qui iront dans tous les sens. Alors, les opinions personnelles sont respectables, hein, chacun a le droit d'avoir les opinions qu'il veut. Pour caricaturer un peu, l'autre jour, j'ai vu à la télé qu'aux États-Unis, il, il, il y a tout un mouvement, une association pour essayer de démontrer, enfin, pour soutenir Mordicus que la Terre est plate et pas ronde, hein, avec des modèles et tout. Bon, voilà. Chacun a le droit euh, de, de faire, de, de croire ou d'affirmer ce qu'il veut. D'accord Mais euh, affirmer, c'est pas prouver. Hein Donc là, ils disent si la science prouve un jour que le spiritisme est faux sur certains aspects. Et je vais vous citer un exemple. Hein? De, dans le livre des médiums par exemple c'est pas au niveau de l'existence de l'âme de Dieu, de la réincarnation non, c'est vraiment des questions secondaires c'est quand Kardec parle de la médiumnité psychographique dans le livre des médiums hein? il dit l'esprit agit directement sur la main du médium d'accord et Gabriel Delanne quand il est venu enfin, avec le progrès de comment dire, de la médecine, de la neurologie et tout ça. Hein. Il, il, il a affirmé, bon, euh, ce qu'on arrive à déduire ici, c'est que l'esprit n'agit pas directement sur la main du médium, mais il agit sur le centre moteur de, dans le cerveau euh, de la main. Hein. Donc voilà, voilà un exemple d'une de, de, de, de, affirmation de Kardec qui a été euh, corrigée ou rectifiée ou complétée euh, par la suite. Et donc, des, des cas comme ça, il y en aura beaucoup. Et c'est Kardec lui-même qui a affirmé ce caractère progressif et évolutif de la philosophie spirit. D'accord Voilà, donc malgré son caractère progressif et évolutif et des millions de studieux et d'opposants, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a en gros 40 millions de sympathisants spirit dans le monde, hein. Des opposants, il y en a certainement encore beaucoup plus, même s'ils sont pas tous actifs. Hein. La plupart des opposants, euh, ben, c'est juste j'y crois pas ça n'existe pas, donc c'est fini, ça n'occupe pas du tout. Mais des opposants sérieux qui cherchent à argumenter par A plus B que le spiritisme est faux dans, dans certains enseignements, ça, ben, on les attend toujours, ceux-là. Hein. Euh, beaucoup d'opposants disent ça vient du diable, oui, bon ben ok, euh, c est, c est, ça ne prouve rien tout ça, c'est juste une affirmation encore une fois euh, dans le vide qui manque de fondement, surtout que pour les spirites le diable n'existe pas. Voilà. Aucun de ces principes fondamentaux n'a pu être remis en cause à ce jour après plus de 150 ans d'existence. D'accord alors, si, si vous avez un exemple d'un principe fondamental qui a été remis en cause, euh, dites-le. Et pourtant, regardez ce qui s'est passé. La science, il y a eu Einstein qui est venu hein, avec la relativité, hein, l'équivalence entre la matière et l'énergie. Ben, les esprits ils étaient déjà un peu de ce côté-là. Hein. Ils n'avaient pas anticipé de façon claire et nette, mais euh, ils étaient quand même… Euh, voilà, le, la condensation de l'énergie dans la matière, euh, ils n'en étaient pas loin. D'accord euh, il y a eu la mécanique quantique. Hein. Est-ce que la mécanique quantique, euh, elle a remis en cause certains principes fondamentaux au niveau du spiritisme Non plus. non Au plus, hein. contraire, aujourd'hui, euh, quand certains studieux spirites qui étudient l'interaction de comment est-ce que l'esprit avec son père-esprit interagit avec le cerveau, par exemple Utilise la mécanique quantique pour dire que ce sont des. Ce pourrait être des condensations de Bose-Einstein dans les micro des microstructures, des microtubules euh, qui existent dans, les, dans, dans, dans, les, dans nos, les cellules de notre cerveau et de la glande pineale, par exemple. Donc, vous voyez, le, le spiritisme utilise hein, les découvertes de la science. Plus la science avance, plus la science découvre des choses. Les, les, par exemple,. Stevenson, qui a fait ses études sur la réincarnation, ben c'est venu confirmer déjà tout ce que disait le spiritisme d'une certaine façon. Hein. Les expériences de mort imminente, les études de Pim van Lommel et d'autres, pareil, sont venus confirmer ce que, ce, que, ce que les esprits disaient déjà plus d'un siècle auparavant. Donc, le spiritisme n'a pas peur du tout du progrès de la science. Hein. Le plus souvent, la science, quand elle progresse, elle finit par confirmer les enseignements spirites, et si jamais un jour elle devait infirmer certains principes, à partir du moment où c'est démontré, le spiritisme le suivrait, d'accord Voilà, donc ça, c'est pour euh, le, les, la, la philosophie spirite. Donc, on voit, on, on a vraiment quelque chose qui est solide, hein, quelque chose qui, jusqu'à en, en plus de 160 ans, n'a euh, pas pris beaucoup de rides. Hein. Euh, alors que, ben, déjà rien que dans les théories scientifiques, hein, la théorie de Newton, euh, elle a bien changé depuis Einstein, euh, etc. Il y a, vous avez beaucoup de théories. Regardez même la théorie du Big Bang. Hein. La théorie, Oui, ça y est, on a le Big Bang. Alors, il y en a qui disaient que oui, des autres qui avaient peur. Ouh là là, s'il si y a un Big Bang, ils vont dire qu'il y a un créateur-dieu, comme nous, on est athées, on ne s'intéresse pas à ça. Enfin bon, voilà, on voit le genre d'interférence de, de, qu'il peut y avoir hein, dans… dans, dans dans le milieu scientifique, hein, ou ceux qui dirigent aussi les scientifiques. Euh, et donc, ils il s'y opposaient. Et puis finalement, il y a quand même eu euh, différentes expériences qui ont prouvé qu'il y avait effectivement un Big Bang. puis Là, hop, James Webb, on lance un télescope, on se rend compte, aïe, ah bah oui. Euh, en fait, il n'y a pas eu un Big Bang à un seul endroit à un moment donné, il y a eu on dirait plutôt qu'il y a eu plusieurs Big Bang à plusieurs endroits et à plusieurs moments. Quoi. Donc, euh, voilà, même, même la théorie du Big Bang est en train d'être mise en cause. Et ça, c'est normal. Quoi. Dans toutes les théories scientifiques, ben, il y a une théorie qui fonctionne. Et ça fait partie d'ailleurs de la méthodologie scientifique. La science, c'est ça. Hein. On a un modèle qui fonctionne, qui permet d'expliquer des choses, qui permet de trouver des applications. Hein. Et à un moment donné, on commence à trouver des anomalies. Et donc, il y a ce qui se produit, ce qu'on appelle une révolution scientifique où l'ancien modèle tombe et est remplacé par un modèle nouveau. Donc, ça, ça fait partie de la science. La science fonctionne comme ça et le spiritisme aussi. Sauf que cette révolution euh, au niveau du paradigme spirit, euh, elle n'a pas encore eu lieu et je pense qu'elle n'est pas prête d'avoir lieu. Ce qu'on s'attend plutôt aujourd'hui, c'est que, dans la science actuelle, hein, qui est une science encore majoritairement basée sur un paradigme matérialiste, c'est-à-dire il n'existe rien en dehors de la matière tangible qu'on connaît, euh, où euh, la conscience est le produit du cerveau, hein, voilà les, la, le modèle de la science actuelle. Ce qu'on attend, c'est qu'il y ait euh, une révolution donc, euh, au niveau de ce paradigme qui dit, c'est vrai, il existe des, de la matière à des états différents, moins denses. Hein, que celle qu'on connaît, euh, et euh, que le, le, la conscience n'est pas le produit du cerveau, que le cerveau, c'est uniquement un transmetteur de la conscience qui réside ailleurs. Hein. Donc, c'est le, le, le, la révolution du paradigme matérialiste vers un paradigme spiritualiste. Et je suis persuadé qu'on en est relativement proche, et le jour où ce, cette révolution arrivera, là, la science fera vraiment un... Un saut quantique, pour utiliser cette expression, et il y aura un progrès beaucoup plus fort scientifique qui sera réalisé dans la compréhension notamment de l'humain et du vivant. Voilà. Euh, par contre, le mouvement spirit est composé d'humains, donc sujet à l'imperfection des hommes. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous trouverez certainement beaucoup de défauts. Et c'est normal, hein, je, le, je suis le premier à le reconnaître. Hein, je ne suis pas parfait. Seul Dieu est parfait. Donc, euh, voilà, après, il y a d'autres dirigeants qui ont d'autres défauts, plus ou moins de défauts selon les dirigeants, etc. Donc, euh, ce qu peut, heureusement qu'on a la philosophie spirit, parce qu'on ne perd pas le référentiel. Hein, on ne dit pas le spiritisme, c'est lui, c'est Charles, ou c'est Dibaldo, ou c'est je ne sais qui, X, Y ou Z. Le spiritisme, c'est ce, ce qui est écrit dans les livres. Ce n'était même pas Kardec, hein, c'est ce qui est écrit dans les livres codifiés par Kardec. Et donc, à partir du moment où, si moi un jour, vous me voyez faire quelque chose qui va à l'encontre des lois morales du livre troisième, du livre des esprits ou de l'évangile selon le spiritisme, je vous, je vous demanderai même d'avoir la gentillesse de me le dire, hein, parce que ça m'aidera euh, à me corriger. Des défauts que je traîne encore et essayer de devenir meilleur. Voilà. Donc, on a un référentiel. Voilà ce que devrait être l'idéal, en sachant que l'idéal, euh, euh, on travaille chacun pour y arriver, mais on n'y est pas loin de là. D'accord Donc, faites bien la différence. Hein. Moi, je vous dis, quand je suis arrivé dans le mouvement spirit, je me souviens d'une dame qui m'avait dit, en voyant ben, le dirigeant ou un dirigeant de l'époque, euh, avoir des attitudes un peu, entre guillemets, discutables, ou des expressions du genre « je pardonnerai jamais » ou ce genre de choses. quoi Alors que dans l'évangile, il y a marqué « vous pardonnerez 70 fois, sept, 70 fois, 7 fois euh, ». Ben, la personne, quand elle est venue me parler, enfin quand on a eu l'occasion de parler, elle a dit « ben dis donc, cette personne-là, ça fait déjà 30 ans qu'elle est dans le spiritisme, et si c'est 30 ans de spiritisme pour en arriver là, je me demande à quoi ça sert ». Donc on comprend cette déception naturelle des fois d'arriver de, dans un milieu et de trouver l'imperfection, c'est pour ça que je vous en parle. Hein. Ne vous offusquez pas, hein. Dieu seul est parfait, il faut qu'on ait chacun l'humilité de reconnaître qu'on traîne tous encore des imperfections et des boulets, mais euh, c'est là aussi où il y a la définition de la charité dans la question 886 du livre des esprits, hein, c'est une, une, une des rares que je connais par cœur, le, dont je connais par cœur le numéro, c'est le fameux bip dont je vous ai déjà parlé. Et c'est donc bienveillance envers tous, indulgence envers les imperfections d'autrui, vous voyez, là on y est, et pardon des offenses. Donc, il faut bien avoir ça en tête, que la charité qu'on nous demande d'avoir, c'est d'être aussi indulgent vis-à-vis -vis des imperfections d'autrui, puisque... L'être humain étant imparfait, euh, on en a tous. Euh, ben, voilà, Si on n'a pas d'indulgence envers imperf les imperfections de, des autres, on n'arrivera jamais à faire quelque chose ensemble. Hein. Et le pardon des offenses, ben, c'est pareil, comme on est imparfait, on finit par faire des bêtises, par causer des torts. Et là aussi, s'il n'y a pas le pardon, euh, si on garde la rancœur ou des choses comme ça, euh, pareil, on n'arrivera pas à travailler ou à avancer ensemble. D'accord voilà, donc c'est la différence entre la philosophie Spirit et le mouvement Spirit, D'accord Après, euh, à quoi servent les groupes Spirit Quel est leur travail de base hein Donc les groupes, centres ou sociétés Spirit sont alors des noyaux d'études, de fraternité, de prières et de travail pratiqués selon les principes spirites. Oui, on retrouve encore une fois l'étude, hein Ensuite, la fraternité, la prière et le travail. Donc, ça, c'est déjà euh, la théorie, mais aussi la mise en pratique de cette théorie. Ensuite, des écoles de formation spirituelle et morale qui travaillent à la lumière de la doctrine spirit. Là, vous voyez, le mot « doctrine », il est resté, puisque c'est une citation tirée d'un fascicule, donc je n'ai pas voulu le changer. D'accord Donc, école de formation spirituelle et morale. Donc, « spirituelle » c'est on, on éduque en fait l'intelligence euh, réside dans l'esprit, hein? les qualités morales aussi d'accord. Donc euh, les cours qu'on fait le, le dimanche matin là que vous suivez déjà depuis euh, plusieurs semaines pour certains d'entre vous, euh, c'est pour vous apporter des connaissances, mais c'est aussi pour vous apporter justement ces références qui correspondent aux lois morales et vous expliquer euh, voilà que, pourquoi c'est dans votre intérêt ou dans l'intérêt de chacun, d'essayer de travailler chaque jour pour devenir un peu meilleur que la veille et le lendemain meilleur qu'aujourd'hui. D'accord Donc, le centre spirit a pour vocation première non pas de révéler des choses, d'avoir le the big message et tout, non, c'est éducation spirituelle et morale hein, pour induire, encourager les, parti, les personnes qui viennent à travailler pour devenir meilleur parce que ce travail d'amélioration personnelle ou de réforme morale, on peut l'induire, on peut l'encourager, mais on ne peut pas le faire à la place d'un autre. D'accord Je dis toujours que pour pardonner, c'est la personne qui est concernée qui doit pardonner. Personne ne peut pardonner à la place d'un autre. On est bien d'accord. Hein Il y a beaucoup de choses que qui nous incombe à chacun de nous, qu'on ne peut ni acheter, ni déléguer, ni transférer. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Donc, ça aussi, c'est des, un des éléments qui est indispensable à comprendre. Après, des lieux d'accueil fraternels pour tous ceux qui s'y rendent à la recherche de conseils, d'explications, d'aide, de consolation. Voilà, des personnes qui sont... Malades, en dépression, en deuil, euh, voilà, pour, peu importe la raison, ou qui, qui se posent des questions existentielles, qui viennent, ben, on les accueille fraternellement, on ne leur demande pas euh, leur classe sociale, on ne leur demande pas leur croyance, leur religion, on ne leur demande rien, on est là tout simplement pour les accueillir et pour les aider, faire tout ce qu'on peut pour les aider ou pour les consoler ou pour les éclairer. D'accord Ensuite, des ateliers de travail qui offrent à ceux qui les fréquentent l'occasion d'exercer leur amélioration morale. Donc, les ateliers de travail, ben, ça peut être euh, du travail, euh, par exemple, de prière, ça peut être du travail de, de, de faire des cours, de rédiger des fascicules, ça peut être du travail, euh, par exemple, de, de, à, des maraudes, hein, d'aller apporter euh, des, des, comment dire, des aliments, d'aider de, les sans-abri, etc., hein, comme certains groupes le font. Et ainsi de suite. Donc, euh, c'est toujours ce, ce souci de ne pas rester dans la théorie, mais euh, d'aller de, de, sur le terrain et, et de la mettre en pratique. D'accord Ensuite, des foyers où les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes âgées peuvent vivre ensemble, étudier et travailler, unissant la famille sous l'orientation du spiritisme. Donc, euh, le spiritisme ne se substitue pas à la famille, pas du tout, mais au contraire, encourage. La vie en famille encourage l'harmonie dans la famille. Hein, vous avez peut-être vu la conférence de vendredi hein, de, de, de, qu'on donne dans le projet SOS Famille. Si vous ne l'avez pas vue, vous la trouverez sur les chaînes YouTube Regard Spirit du LMSF ou Alain Kardec du, du, de la Fédération Spirit française. Et on en est déjà là, c'est la, la septième conférence qu'on donne sur ce thème de la famille pour aider les personnes à comprendre les difficultés, pourquoi, pourquoi ça ne va pas toujours bien, la responsabilité vis-à-vis -vis de l'éducation des enfants, qu'est-ce qu'on peut faire quand ça ne va pas pour que ça puisse aller mieux, euh, et ainsi de suite. Hein. Donc, c'est exactement donc, dans euh, ce sens-là. Alors là, c'est au niveau de conférence, mais... Euh, par exemple, pour ceux qui sont déjà venus à Végimont, pour ceux qui ne sont pas venus, je vous encourage à venir. Hein, ce sera, le, si je me rappelle bien, le 12, 13, 14 mai, par là, euh, 2023 à Végimont. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site lmsf.org. Donc, euh, inscrivez-vous et venez, parce que là, on voit typiquement ça. On se réunit, il y a les enfants qui viennent, il y a des activités pour les enfants, les, les gens se retrouvent en famille, il euh, y a le repas convivial, il y a le jardin, où on peut aller se promener, etc. Donc, c'est vraiment, euh, ça va, on va toujours dans ce sens. Et alors, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, des adultes, des personnes âgées, qui, qui en fait, tout le monde réunit. Voyez, et puis, il y a des, des, des différentes classes sociales, euh, différentes origines, différentes cultures, euh, et même des, des, des personnes qui ne sont pas forcément spirites qui viennent. Hein. Donc, il euh, y a aussi cette ouverture. Euh, dans ce genre de rencontre et donc qui suit parfaitement euh, cette, euh, cet idéal. Ensuite, des recoins de paix constructive qui offrent à ceux qui les fréquentent des occasions pour le renouveau spirituel et l'union fraternelle dans la pratique de la maxime, aimez-vous les uns les autres. Alors là, bon, c'est vrai que c'est une maxime euh, chrétienne, mais on retrouve ce aimez-vous les uns les autres dans, dans, dans la base de toutes les religions. Et donc... Euh, voilà, le, le, la paix, donc c'est un élément fondamental aussi du spiritisme et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. Hein. Renouveau spirituel, donc essayer de, de comprendre ces lois morales et puis d'encourager de, de, à, à, les, à les mettre en pratique sur nous-mêmes, hein, à, à la réforme morale. L'union fraternelle, hein, donc s'unir, hein, l'union fait la force. Hein. Euh, et donc euh, dans cette, euh, pour euh, aller dans le sens d'avoir une humanité un peu meilleure, hein, développer la fraternité, la solidarité, l'entraide et travailler justement à, à réduire ou à éliminer euh, l'égoïsme, l'exclusivisme, le, le, le, euh, l'envie, la jalousie, euh, de, la violence, euh, enfin toutes ces choses dont on souffre encore trop dans le monde. Et euh, le dernier point, donc des centres qui ont la simplicité caractéristique des maisons au début du christianisme, par la pratique de la charité et par l'absence totale d'icônes, de symboles, de rituels ou toute autre manifestation extérieure. D'accord. Donc euh, ceux qui sont venus à Tannes, je crois que je ne sais pas si non parmi vous il n'y en a pas. Là, on avait euh, quelques illustrations comme ça, on avait euh, une image de Jésus, on avait quelques affiches comme ça. Mais ça restait simple, hein. il n'y avait, de, de, de, avait pas de vitraux, il n'y avait pas d'encens, de, euh, il n'y avait pas de bougies, il n'y avait rien de tout ça. Hein. C'est un local relativement simple. Et aujourd'hui, qu'on n'a plus de local du tout, bon, bah, quand on loue une salle quelque part, bah, on arrive dans la salle, il n'y a rien. Alors évidemment, on amène quelques livres, on amène voilà, deux, trois thermos de thé, des choses comme ça. Voilà, ce, ce sont des choses simples. Quand vous allez dans un centre spirituel où vous avez plein de saints, d'icônes, des encens, des trucs comme ça, il faut se dire, bon, euh, voilà, là il y a peut-être encore quelque chose qui… Euh, qui certaines choses qui ne sont peut-être pas forcément nécessaires. Hein, voilà. Et la simplicité, quand il parle des premières maisons, des maisons au début du christianisme, eh ben, ils se réunissaient, ben, il y avait la maison du chemin à Jérusalem, à Rome, ben, ils se réunissaient dans les catacombes, voilà, c'était… Des locaux qui n'avaient rien du, de, de ce qu'on a pu voir par la suite avec des cathédrales, du baroque, de dorures de, de partout, etc. Hein, Jésus, il n'avait pas du tout encouragé ce genre de choses hein, et toutes ces choses-là ont été faites plus pour impressionner le fidèle qu'autre chose. Même si hein, c'était quand même quelque chose qui a énormément stimulé le développement de l'art, hein, il faut le reconnaître. Et, et encore aujourd'hui, moi, j'aime bien entrer dans des cathédrales pour a, a, admirer euh, toutes, toutes, les, toutes ces splendeurs euh, de, de, de, qui ont été réalisées euh, par nos ancêtres au long des siècles. Voilà, c'est donc le centre spirit, c'est les unités fondamentales du mouvement spirit, C'est, je dirais, ce qu'il y a de plus important, donc le centre ou même euh, c'est d'aider, d'accueillir, euh, c'est de faire toute, de proportionner l'étude, apporter les connaissances, sécher les larmes, consoler. Voilà le but premier du centre spirit. Donc, les fédérations ne sont pas importantes. Les fédérations, si elles existent, il faut elles, leur travail premier, c'est d'aider les centres à faire leur boulot, ou voire même les individus isolés à faire leur boulot. D'accord ce n'est pas de chercher à contrôler, à encadrer, à diriger, à fiscaliser, à imposer des méthodes. Une fédération qui commence avec des principes comme ça, ben elle a tout faux. Oui, Michel Oui, alors du coup, un centre, ça se crée comment Est-ce que ce sont les esprits qui disent qu'il mmh. faut créer un centre ici Est-ce que ce sont des initiatives personnelles Comment ça se passe en fait le début, la genèse du centre spirituel ben c'est les, les deux, pour créer un centre, il faut déjà que tu aies deux, trois personnes qui soient qui aient des objectifs communs hein, pour aller dans le sens de ce qu'on vient de voir ici et, et à partir du moment où deux, trois personnes ont des objectifs communs, évidemment, euh, il faut toujours se dire qu'au niveau des guides spirituels, notant nos, nos guides spirituels, notre guide spirituel à chacun de nous et, et les guides spirituels des autres membres qui sont là pour faire le centre, en, en plus d'autres esprits qui sont là, euh, dans le monde spirituel, l'organisation, elle est parfaite. Il n'y a pas d'improvisation chez ces esprits-là. Donc, à partir du moment où des personnes veulent travailler, ben, ces guides-là seront derrière pour, de leur côté, apporter toute l'infrastructure nécessaire du côté du monde spirituel euh, pour que les choses se fassent. Donc, effectivement, ce sont les deux. Voilà. Et voilà, tous les centres, ils ont un peu commencé comme ça. Alors, souvent, c'était autour d'une personne, hein, dans, dans ces plusieurs personnes qui commencent quelque chose, il y en a un qui est en général la locomotive. Il y a beaucoup de centres d'ailleurs qui se sont arrêtés à partir du moment où cette personne est partie ou s'est désincarnée. Hein, ça, ça arrive aussi. Euh, mais sinon, bon, vous avez des centres qui se pérennisent quand même avec le temps. Prenez par exemple le centre, je donne un exemple de Douai, qui existe depuis plus d'un siècle. Hein. Le, le centre spirituel de Douai, ça fait plus d'un siècle qu'il existe. Et puis, donc, euh, voilà, il y, y a la relève qui s'organise, euh, etc. La plupart des centres au Brésil sont comme ça aussi. En France, on a quand même encore un, un peu plus de mal parce que, euh, je vous dis, il bon, y a ce problème de dirigeants et souvent, il ben, y a des problèmes de succession. Quoi. Les, les personnes qui avaient peut-être une vue un peu trop euh, personnelle euh, de la philosophie et puis certaines personnes qui sont parties, qui se sont éloignées. Bon, euh, voilà, c'est... Mais euh, même ce modèle-là aujourd'hui change, hein, ce modèle change un peu. Hein, nous, nous, à Tannes, on, avait, euh, on, a, on est en train de réfléchir d'ailleurs, de se dire, enfin pas Tannes, c'est plus Tannes, maintenant c'est Mulhouse, euh, de, de, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une association de loi 1901, donc, qui permet d'avoir un compte en banque, hein, mais qui oblige à faire des, un peu de paperasse et puis des assemblées générales et tout ça, ou est-ce qu'on ne pourrait pas, ben, comme l'a fait le, le groupe d'Agen, hein, se... Euh, se contenter euh, d'une association de fait hein, sans existence euh, juridique et sans compte en manque, évidemment. Donc, ce sont des questions qu'on se pose. Et le, le mouvement spirit francophone, en fait, hein, le LMSF, euh, lui, il est plus structuré sous forme de projet. D'accord Donc, on a, euh, il y a des projets de travail il y l'encyclopédie spirit, il y a le symposium de Végimont, il y a euh, comment dire, ce cours sur la médiumnité qu'on est en train de préparer. Euh, il y a la participation euh, au, au, au, comment dire, aux grands événements genre ciné ou le Salon Parapsy de Paris. Il y a l'édition, la publication, l'impression de livres. Il y a euh, la, la revue Spirit. Voilà, je vous cite. C est, c est, en fait, ce sont des projets de travail et les, tous ceux qui veulent s'associer à ces projets sont les bienvenus. Donc, c'est centré sur des activités bien précises et donc, euh, pareil, euh, y en a, les gens ne sont pas regroupés tous au même endroit hein. on travaille de façon virtuelle à distance comme on, comme on peut le faire aujourd'hui la plupart du temps sauf évidemment les salons parapsy ou les légimons, il y a quand même quelques activités présentielles où les gens quand même se rencontrent une fois de temps en temps d'accord, est-ce qu'il y a toujours un médium dans un centre spirit alors pas toujours, non. Les, la plupart des gens des centres commencent euh, par de l'étude mais euh, c'est vrai que dès qu'ils qu en ont les conditions, il, il, effectivement, il est conseillé qu'ils commence aussi à travailler euh, euh, la médiumnité, notamment pour euh, l'assistance aux esprits souffrants. Parce que je vous ai dit qu'il y a toujours des bons esprits qui sont là pour aider lorsqu'une initiative se prend au niveau humain pour créer un centre spirituel par exemple. Mais vous avez aussi d'autres esprits qui sont là pour mettre les bâtons dans les roues. Et donc... Euh, le fait que le centre démarre une activité médiumnique, c'est déjà pour aider ces esprits qui cherchent à le perturber. Donc, vous voyez, on répond, on répond à la perturbation par de l'aide, on rend le bien pour le mal, en quelque sorte. Hein. Donc là, c'est aussi une forme de mise en pratique. Et le fait d'aider ces esprits, ben, ça les fait, euh, comment dire, s'améliorer. Et puis donc, le centre, il fonctionnera progressivement dans une meilleure harmonie. Donc, c'est pour ça qu'il est conseillé assez rapidement, enfin, dès, dès que les conditions sont réunies, hein, que le centre puisse commencer aussi à, à réaliser du travail médiumnique. Et même le travail médiumnique aujourd'hui, hein, on en a déjà parlé, on le fait de façon virtuelle. C'est-à-dire que les personnes se réunissent bah, avec Zoom. Hein, on fait des réunions médiumniques avec Zoom. Donc, euh, euh, on se réunit pour faire ce travail et, et vraiment... Les, les personnes qui sont autour de la réunion médiumnique, hein, virtuelle, euh, ont la sensation dans le monde spirituel d'être assis autour d'une même table, hein, puisque dans le monde spirituel, les, les distances n'existent pas. La communion de pensée, elle se fait hein, malgré la distance. Hein, Vous savez que la pensée franchit les distances de façon instantanée, hein, plus vite que la lumière. Et donc, cette... Il y a beaucoup, toutes les conditions en fait qui sont nécessaires dans une réunion médiumnique présentielle sont aussi nécessaires dans une réunion médiumnique virtuelle, hein, que les personnes s'entendent, qu'elles aient une communion de pensée et d'intention, euh, qu'elles soient, euh, euh, qui, qui règne cette fraternité, cette entraide, cette solidarité entre elles, etc. Les réunions médiumniques virtuelles, il y a juste quelques conditions supplémentaires qui sont la technique. Bon, il faut avoir un... Un ordinateur, une connexion Internet, euh, avoir euh, un micro qui va bien, euh, etc. Hein? Donc, euh, c'est cette condition technique. Mais, mais ça nous est même déjà arrivé que euh, une, un des médiums euh, en plein euh, qui, était, qui, qui, qui était en train de, de passer une communication, eh ben, euh, son PC euh, pour une mise à jour ou je ne sais pas quoi, a redémarré. Et donc, euh, en plein dans la communication, pouf, elle était coupée. Et donc ça, c'est vrai que ça, ça, ça nous jette un, un froid, mais en fait, il faut continuer. Hein. Euh, on a continué à parler, à dialoguer avec l'esprit qui, qui était incorporé par cette sœur. Et donc, euh, le, le, quand elle a réussi à se redémarrer, à se reconnecter et tout, évidemment, elle a réussi à… Parce après, il y a le téléphone, il y a d'autres moyens pour rentrer en, en contact, pour demander si tout va bien. En fait, elle a parfaitement senti que le travail continuait. Hein. Et donc… Euh, c'est une des illustrations, c'est voilà, un peu différent. Et après, bon, euh, d'un autre côté aussi, les esprits qui sont là et qui aident à l'organisation de ces réunions médiumniques virtuelles ne euh, vont pas amener des cas trop difficiles. Voilà, les cas très difficiles, euh, ils préféreront les amener dans des réunions médiumniques présentielles voilà, où il faut qu'il y ait un, un passiste par exemple à côté du médium où, et si le médium tombe ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui soit à côté pour l'aider. Non, les esprits qui, qui dirigent, enfin qui aident, qui assistent hein, le, le, la réunion médiumnique virtuelle vont laisser ces cas plus compliqués euh, de côté. Hein, ils ne vont pas les amener, mais ça représente peut-être 5% des cas. Hein, 95% des cas, on peut parfaitement les traiter. Voilà. Et donc, euh, juste pour terminer, c'est déjà 9 10 ces groupes correspondant entre eux, se visitant, se transmettant leurs observations, peuvent dès à présent former le noyau de la grande famille spirite, qui ralliera un jour toutes les opinions et unira les hommes dans, une même, dans un même sentiment de fraternité, scellé par la charité chrétienne. Donc ça, ça vient de Alan Kardec, livre des médiums. Donc, euh, même les groupes, ce n'est pas bon quand les groupes restent isolés. Hein, quand, un groupe se, quand les personnes se rejoignent dans un groupe, c'est toujours bon que euh, les groupes se causent entre eux, parce qu'on euh, a déjà vu hein, des groupes entiers qui euh, ont souffert d'un processus de fascination au niveau collectif. Des groupes entiers qui dévient euh, et qui se font mettre le grappin dessus, entre guillemets, par des esprits. Hein Donc, euh, euh, une personne peut être trompée hein, assez facilement c'est pour ça que la médiumnité on ne conseille pas de l'exercer tout seul un groupe peut aussi être trompé mais après quand il y a un, quand les groupes qui se correspondent entre eux et qui se consultent dès qu'ils ont un doute etc là euh, donc ça réduit considérablement le risque justement d'être trompé ou fasciné donc c'est et c'est ça, le fait justement de devoir se voir, se correspondre, se visiter, échanger les expériences, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien, etc., va justement dans ce sens de la solidarité, de la fraternité qui un jour s'étendra à toute l'humanité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques. C'était très bien. Après un an d'études, on a appris beaucoup de choses, je pense. Et oui. Après, euh, on a appris beaucoup de choses, mais on a toujours l'impression qu'il y a encore tellement de choses à approfondir qu'on pourrait oui. très bien revenir la semaine prochaine <rire> pour Alors... redoubler et pour bien... Euh, pour bien euh, s'imprégner de cette philosophie. Alors, si, donc, si vous oui. voulez, alors voilà, c'est vrai que la semaine prochaine en fait, on recommence à zéro, à, enfin à la première leçon. Donc, euh, plusieurs d'entre vous l'ont peut-être déjà suivi d'autres pas. Donc, si vous voulez venir ou revenir, euh, bien sûr, euh, soyez les bienvenus. Euh, voyez autour de vous si vous connaissez des gens, n'hésitez pas à leur dire euh, s'ils veulent venir, ben ils, ils seront les bienvenus. Et pour la suite, hein, euh, on va démarrer le, cette, ce, ce cours d'études sur la médiumnité. On n'est pas tout à fait prêt. Moi, j'aurais bien voulu pouvoir vous annoncer aujourd'hui, tiens, ben voilà le programme, voilà les, les cours qu'on va faire, etc. Ouais. On n'en est pas encore tout à fait là. Bon, y, euh, voilà, on, on, mais la volonté, elle existe. Hein. Chez Jean-Paul d'un côté, au niveau du LMSF, chez Fatima de l'autre côté, euh, que j'ai eu longuement au téléphone, il y, y a une quinzaine de jours, au niveau de la Fédération Spirit Française, hein, puisque c'est elle qui la dirige maintenant, hein, depuis, le, depuis le 1er novembre, hein, où moi, après quatre ans, j'ai dit bon, ben voilà, on va laisser aussi quelqu'un d'autre s'en occuper. Et donc, euh, la volonté est là, donc ça va se faire. Hein. C'est juste une question de temps. Et puis, bon, de toute façon, euh, on a le groupe Skype. Je vous, euh, je vous, euh, comment dire, maintiendra informé dès que, dès que ça démarrera. Et le but, on a donné donc un cours de médiumnité en anglais, hein, qui est d'ailleurs assez rapide, assez simple, hein, comme ça qui tient sur une quarantaine de leçons, donc une par semaine, donc à peu près sur un an. Et euh, qu'on a, qu a commencé il y a un an et demi. Et puis quand le cours a été fini, ben, il y a un groupe de, comment dire, médiumnique virtuel qui s'est créé et qui fonctionne, c'est-à-dire que vous avez des personnes d'Australie, de, de, de, de l'île de Grenade, de Suède, de, du Brésil, ou d'ailleurs, qui se réunissent, et donc avec des réunions médiumniques qui se font en anglais, hein, avec un travail d'assistance aux esprits souffrants. Et aujourd'hui, le nombre de participants a augmenté, hein, les personnes qui ont été formées, qui, qui, qui veulent mettre en pratique, et donc, cette réunion médiumnique, euh, sur ce qui se fait sur Zoom, euh, elle est déjà euh, en, faite en deux groupes, hein, puisque ça dure une heure. Donc, sur une heure, on a le temps d'avoir de, des communications par quatre, peut-être cinq médiums. Mais après, bon, en, en général, c'est trop long. Donc, euh, s'il y, y a par exemple dix médiums, bah, on fait deux groupes de cinq médiums et deux, trois orienteurs par groupe. Donc, on en est déjà là. Donc, vous voyez, ça fonctionne. C'est quelque chose qui a marché au euh, bon, niveau anglophone, hein, en tout cas, et on va essayer de faire euh, l'équivalent au niveau francophone, en commençant par le cours, et donc dans la foulée du cours, euh, démarrer par des réunions médiumniques virtuelles, enfin virtuelles, en, euh, en ligne. Ou les continuer, parce qu'il y a déjà quelques réunions médiumniques euh, en ligne, en, fran en langue française. Mais bon, euh, on préfère quand même donner le cours d'abord hein, pour que euh, les personnes qui participent aujourd'hui à ces réunions sont des personnes qui, qui, qui avaient déjà de, de, de, de l'expérience médiumnique dans, dans, dans des groupes ou qui ont, qui ont déjà euh, suivi et qui ont déjà étudié la médiumnité. Voilà. Euh, Christophe Ça rejoint un petit peu la question que je voulais poser concernant ce groupe médiumnique et c'est concernant ce groupe là qu'on a aujourd'hui du dimanche oui. donc euh, l'avenir de ce groupe puisqu'effectivement on n'a pas tous forcément un centre spirit à côté de chez nous donc euh, quel va être l'avenir de ce petit groupe où nous sommes aujourd'hui par exemple Ben c'est c'est moi alors après si vous êtes tous euh, alors je pense qu'il y a des personnes qui sont venues peut-être un peu plus récemment, qui vont peut-être euh, venir, euh, continuer à venir euh, aux, aux premières leçons. Il y a ceux aussi qui. Vous savez, moi, <coughs> l'étude de la médiumnité, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et ben, L'autre jour, dans le livre des médiums, je suis tombé sur un paragraphe sur lequel je n'avais jamais percuté. Hein, on, on, fou. on découvre toujours des trucs euh, qu'on n'avait pas vus, on n'était okay. pas si à côté. Quoi. Et alors que c'est quelque chose de quand même euh, très important. Quoi. Donc euh, voilà, après comment on se structure sous forme de dialogue et tout. Euh, il peut y avoir d'autres questions. Donc voilà, je pense que ce n'est pas du temps perdu, pour ceux qui qui, qui, même pour ceux qui l'ont déjà suivi. Peut-être qu'on pourrait créer un, un, un centre spirituel virtuel, tout simplement ouais. avec les, les personnes qui, qui veulent bien rejoindre ce centre. C'est-à-dire que... Bon, je ne sais pas, je n'ai pas de... Oui, oui. Enfin, il y a l'étude hein, oui, et voilà, il y a euh, la. Après, bon, si vous voulez euh, vous engager dans des activités, par exemple, euh... ben, Christophe, toi, tu as déjà commencé, hein, tu nous as fait des petites vidéos de ça ah, ben, je, je continue dans la divulgation, hein, mais il faut voilà. encore que je mette. Euh, voilà, j'ai encore beaucoup d'écriture à faire, de renseignements à prendre, pour ne pas dire de bêtises, mais oui, oui, je. Je vais à fond là-dedans, moi. Venez à Véjimont, vous verrez. Alors, le mouvement Spirit francophone, lmsf.org. Vous avez sur le site appel de bénévoles avec euh, toute une série d'activités qui sont déjà plus ou moins être en, en train d'être faites. Donc, vous pouvez euh, assez facilement rejoindre un des groupes selon, selon ce, qui, ce, qui, ce qui vous convient le mieux. Hein. Il y en a qui... Euh, qui veulent plutôt s'occuper des enfants, les autres qui veulent plutôt s'occuper de faire des vidéos, le troisième qui veut plutôt s'occuper à, à faire des, des, des, des sites internet ou à écrire des articles pour la revue. Les, voilà, il y, y, y en a un peu pour tous les goûts. Mais le but qu'on veut aussi, nous, c'est euh, parce que les esprits nous disent, hein, dans les réunions médiumniques, ils nous disent, il euh, y a beaucoup de… le travail est immense. Hein, des esprits qui sont perdus… Euh, ça va, ça va même un peu plus loin, si vous voulez. Il y, a, il y a un projet qui est en train de mûrir au niveau mondial, justement pour recommencer à faire un peu comme Kardec, c'est-à-dire poser des questions sur certains points qui n'ont pas été complètement résolus dans la codification Spirit. Hein? Les, les points, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on n'avait pas encore les moyens de comprendre il y a 150 ans. Hein? Aujourd'hui, par exemple, il y a des questions ou des spéculations qui se font Comment est-ce que euh, l'esprit, quand il évolue, euh, passe d'un esprit animal vers un esprit humain tu vois donc Ça, c'est oui. une question qui n'a pas été résolue. On ne sait pas comment ça… Alors, il y en a qui disent, ben non, voilà, mon chien, il est suffisamment évolué, la prochaine fois, il va se réincarner en humain. Bon, c'est un point de vue, mais ce n'est probablement pas aussi simple que ça. Et donc, oui. les esprits nous disent clairement, avant de passer à ce genre de travail, il faut déjà euh, assainir un peu l'ambiance spirituelle autour de vous, parce que euh, quand on fait ces réunions médiumniques en ligne, on voit qu'il y a énormément d'entités, voire même des entités perturbatrices, hein, des esprits, ouais. pas forcément obsesseurs, mais perturbateurs qui sont là à nous mettre les bâtons dans les roues et tout, donc il faut déjà les aider. Et puis, comme il y en a ben, des dizaines, des centaines, voilà, ça peut prendre un ou deux ans de travail entre guillemets d'assainissement, pour ne pas dire de nettoyage hein, ou d'aide à ces entités là. Et, et ensuite, ça, ça ouvrira un peu mieux, euh, le, le, le, les, ça, il y aura de meilleures conditions pour pouvoir passer à un travail euh, qui va plus à fond dans l'enseignement, proprement dit. Sans, sans oublier quand même aussi le, le système qu'a utilisé Kardec, c'est le système de la concordance. Ça. On ne peut pas se fier à un seul groupe ou à une seule personne, il va ah. falloir être ah. très nombreux pour justement avoir des nouvelles informations. C'est ça. Et aujourd'hui, appliquer des méthodologies en aveugle, en double aveugle, ce genre de choses. Donc, il y a un projet qui est en train de mûrir là-dessus. Et donc, euh, euh, international, hein, il y aura différents pays. Donc, euh, la France, il faut aussi qu'on participe. Sinon, il y aura il y a bien sûr le Brésil, mais après, il y a le Portugal, il y a, il y a plein d'autres pays qui vont y participer. Donc, de façon relativement indépendante. Aujourd'hui, indépendance, c'est entre guillemets, hein, puisque avec Internet, l'information circule vite. Hein, donc, euh, le fait de dire, tiens, j'ai reçu exactement la même chose, ah bah oui, mais tu l'avais vu, tu, hein, ouais. voilà, avec les réseaux sociaux. Donc, on, on a un peu plus de mal quand même à avoir, à obtenir la neutralité ou le travail en aveugle, hein, l'indépendance, entre guillemets, qui est nécessaire pour cette concordance. Mais on peut le faire. On peut le faire. Vincent Moi, j'ai juste une question de, par rapport au site MSF. Oui, euh, Tu parlais de Digimon tout à l'heure et le site n'est pas à jour en fait. Et quand est-ce ah. qu'il sera mis à jour Attends que je regarde. Ah ben vous voyez mon écran en plus. MSF.org. Ouais. MSF. ouais, il fait même 8 degrés chez toi. <rire> Pardon Il fait même 8 degrés <rire> chez toi, c'était marqué. <rire> ah oui, oui, oui. Ben oui, oui. Mais c'est fou, hein. ça fait. Ah oui, enfin bon, il pleut voilà. Euh, effectivement là on en est encore au 22 e alors attends va... le mois mondial du spiritisme études systématiques donc euh, je leur ai envoyé déjà le programme donc ils vont aussi nous le mettre à jour euh, tiens est-ce que le congrès il n'est pas encore on va aller sur le site de l'Union Spirit Belge 22e, donc là, si on remonte un peu. Alors, 23e, voilà, j'ai fini par le trouver. Et donc, vous voyez, du 13 mai à 9h au 14 mai à 15h. Donc, ça y est déjà, mais effectivement, ce n'est pas encore répliqué un peu partout. Je vais vous mettre ce Ctrl C, ce lien dans, le, dans la conversation. Comme ouais. ça, vous le trouverez. Oui, parce que c'est tout récent. Hein, et la fiche et tout, euh, le formulaire d'inscription, on l'a reçu euh, euh, entre Noël et Nouvel An. Voilà. Le thème, ça va être « Érigeons l'ère de l'esprit ». Donc, au 22e symposium, par exemple, il y a eu… Euh, Qu'est-ce qu'on devrait faire pour que le spiritisme fonctionne, pour qu'il occupe vraiment sa place dans notre société, pour sortir un peu des groupes spirites et aller plus vers la société Alors, les, les gens qui étaient là ont participé, on dit « ben voilà, on devrait faire ci, on devrait faire ça, on devrait faire autre chose ». Et donc, là, bon, en plus des conférences toujours, hein, il y aura aussi une activité qu'on fera avec les participants pour dire « bon ben voilà ». Vous aviez dit qu'il faut faire des petites vidéos, par exemple, hein, pour pouvoir euh, mieux diffuser. Ben, OK, ben, voilà, maintenant, vous, là, vous avez un groupe, vous allez nous faire une petite vidéo sur telle chose. Là, un autre groupe, vous allez nous faire une petite vidéo sur telle autre chose. Et avec, les, avec les téléphones portables et tout, on pense que ça va fonctionner et ça va peut-être motiver les personnes, justement, à faire des petites vidéos. Hein, pour, euh, donc, les idées ont été présentées. Là, on a dit, ben, tiens, vous aviez proposé de faire ça, ben, maintenant, faisons-le. Hein, donc, je pense que ce sera assez euh, intéressant, assez motivant. Voilà. Il faudra qu'on se, peut-être, euh, se <coughs> concerte pour euh, du court-voiturage, parce que... Oui, oui, oui, ça c'est tout à fait possible. Oui. D'ici de, de Mulhouse, on y va toujours à euh, deux, trois dans la voiture, hein, enfin, les gens oui. après Vincent, bon, s'il faut passer, à, passer par Strasbourg ou passer par Nancy, ça ne me fait pas un grand détour, donc on peut aussi euh, s'arranger si c'est nécessaire. Parce que, bon, c'est vrai que alors, de Paris, euh, il y a le TGV, hein, donc vous prenez, euh, il y a un TGV qui va de Paris à Liège, et puis donc à Liège, euh, il y a des bénévoles sur place euh, qui vont chercher des, des personnes à la gare des, de, de Liège pour les amener jusqu'à Soumagne, qui est à une quinzaine de kilomètres de distance. Donc ça, ce sera organisé. Donc il y a, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Il faut déjà voir qui c'est qui est inscrit, voilà, et puis après, ben… On, on s'entend entre nous pour effectivement euh, covoiturer autant que possible. C'est 20 km de Liège, Soumane, c'est écrit là en bas. Alors c'est vrai, euh, je, vais, je, vais, je vais le dire à Fabio, hein, euh, Vincent, pour qu'il pour qui mette aussi à jour euh, le, le site euh, du, du LMSF. Et d'ailleurs, je vais mettre ce lien aussi sur le groupe Skype. Hein. Et on, peut, on peut toujours dormir sur place. Hein. Oui, du... oui, oui, oui. oui, oui, oui. Ah, oui. Euh, L'inscription, je ne sais plus, c'est 95 euros, ouais. euh, pension complète. Hein. Oui, oui, tout à fait. Hein. Euh, donc, du vendredi soir jusqu'au dimanche midi. Mmh. Donc, euh, il faut juste emmener euh, ses serviettes et son savon. Hein. Mmh. Euh, tout ce qui est drap, couverture, c'est fourni. Hein. Ouais. et puis euh, voilà, alors ça, fait, ça fait un peu il y, y, y a quelques chambres individuelles mais pas beaucoup hein. euh, ouais. et, voilà, mais c'est sympa oui, c'est sympa ouais. tu étais déjà, euh, déjà venu euh, ah oui, deux, deux fois ouais, déjà. Hum. Michel aussi était déjà là Patricia aussi, elle est venue euh, l'année dernière oui c'est bien, et ça, on rencontre beaucoup de personnes voilà, ça vous a plu ouais, ouais, euh, oui, oui, bien sûr ben voilà. donc il ne faut pas hésiter et puis il y a, a Jean-Pierre qui sera sur place avec tous les livres euh, il hein? y a euh, et, des fois il y a la projection d'un film spirit ou spiritualiste euh, le samedi soir il euh, y a plein d'activités annexes qui se font Jean-Pierre -Jean il va partir de l'agence c'est ça oui, Jean-Pierre ouais. il part l'agent hein, oui mmh. d'accord alors lui, lui, lui évidemment ça fait loin hein. lui c'est une bonne journée il hein. faut part tôt le matin, il arrive tard le soir ouais. euh, voilà mais ça après bon faire... pour Joël pour moi c'est 400 km. quoi et puis, même pour Vincent c'est peut-être même 250 km. quoi c'est plutôt un, un peu plus, 300 300 ouais voilà mmh. Ouais, moi, j'en ai, mmh. ai pour 700, 800 km à peu près. Quoi. Ouais, la Vendée, ouais, faut, faut, c'est un ouais. peu plus loin. Moins que Jean-Pierre, mais quand même. Oui, ouais. je ne sais pas encore euh, par quel chemin. Voilà. Je pense... Après, il a, faut, faut voir si vous avez un aéroport pas trop loin. Il y a l'aéroport de Charleroi, il y a l'aéroport de Liège aussi. Donc, avec des EasyJet ou des Ryanair ou des machins comme ça. Il y a ouais. des différents moyens d'y arriver. Bon, le train aussi Moi, j'étais allé en train. Le train, oui de... C'est le TGV, il y a un TGV Paris-Liège, ça, ça existe. Mmh. On essaiera de, de, de faire un projet concordance. Voilà. <rire> OK, ben, écoutez, oh, ben. je, je vous tiens au courant, je ne sais pas si cette semaine, on aura déjà le, le, le, les détails sur la médiumnité, on va y travailler, mais euh, sinon… Restez sur le groupe Skype, je vous informerai par le groupe Skype, si vous voulez revenir dimanche prochain, ben, vous venez, vous serez les bienvenus. Tu n'as pas une petite idée Oui, non, tu l'as dit tout à l'heure, pour le, le jour où ça peut se faire, si c'est en soirée, si c'est… Euh... Alors, c'est là où il ouais. faudra que… voilà. On peut, bon, dimanche matin à 8h, ça ne va pas euh, bon, après, il ah, faudra bon. trouver un autre, un autre créneau et c'est là où je suis en train de discuter avec Jean-Paul et ça fait ouais. partie, un des points. Parce qu'on a ouais. déjà, je dirais, le, le fascicule de Jean-Paul, il y a déjà euh, 10 leçons qui sont revues et corrigées et 10 ouais. autres qui sont en fin de correction. Donc, on a déjà 20 leçons d'avance. Hein. Il y a pas mal. Donc, là. avec ça, on peut commencer et ça nous mettra un peu, ça nous donnera une. Ouais. Une, une échéance pour euh, finir et réviser les autres, euh, les autres leçons, parce qu'il y en aura aussi à peu près une quarantaine. Il ah. faudra aussi qu'on trouve des animateurs. Moi, moi, je veux bien participer à l'animation de ce cours médiumnique, mais il faudra qu'on qu soit plusieurs. Hein, parce que bon, euh, euh, voilà, il y a toujours... Vous voyez, là, bon, je, maintenant que je suis à la retraite, ça va un peu mieux. Mais bon, l'autre jour, euh, ben, le dimanche, je n'ai malheureusement pas pu venir. Hein, donc euh, euh, il vaut mieux toujours être à deux, voire à trois pour pouvoir euh, se dépanner et quand l'un ou l'autre, il ne peut pas. Quoi. Et donc, tout ça, c'est ça qui nous reste encore euh, à, à définir et à mettre en place. En tout cas, merci beaucoup, Charles. Pour, mais de rien, de rien, mais Petite dernière pour, question, euh, oui? est-ce que ce soir, on se retrouve euh, pour… Euh... Alors, normalement, oui, spiritisme sans tabou. Hein, J'ai vu que c'est dans le, dans le calendrier, dans l'agenda. Donc, ce soir, moi, je, je peux venir, donc je viendrai. Donc, euh, voilà. Et le lien, le lien c'est toujours le même parce que je ne vois pas de lien sur le... Alors, attends, je vais te ah, le dire. Euh, normalement, c'est toujours le même. Ouais. Alors, réunion Zoom, spiritisme sans tabou. Euh, hop. Modifier cette occurrence. Est-ce qu'il va me donner le lien ici non. Euh, comment je fais pour trouver le lien euh, tarana, tarana. si je clique sur démarrer il ne va pas me laisser faire non. Ouais. C ouais, enfin, le numéro il, il, il faut qu'il termine avec ça 2071 là. je vais vous le copier là euh, normalement euh, ça s'appelle Morissette sur sa page je crois ouais. Euh, spiritisme sans tabou ou oh, ça doit être sur attendez on va voir sur le site de la fédération Spiritisme.org. Oui. voilà et donc là en dessous il n'y a, la... a pas j'ai cliqué dessus moi, genre. Alors... Ouais. Cliqué sur le, le 8 tu cliques dessus il n'y a pas le lien oui, clique, clique, tu verras. Toi, il n'apparaît pas. Il a juste copié sur Google, c'est tout. Ah oui, tu as raison. Donc, c'est pour ça, que moi, il faudrait le lien pour accéder ce soir. Ah oui. ben, alors, attendez, comment est-ce que je peux faire ça je peux, je peux vérifier si Morissette l'a mis sur sa page Facebook. Alors, Facebook. Je vais couper l'enregistrement. Alors, Morissette, voilà, hop. Euh, non, je serais plutôt allé sur… Alors, attendez. C'est Fatima, c'est Fatima qui… Euh... Oui, en principe, oui. Non, il n'y a pas chez Morissette. Donc ah non, on... c'est Fatima, hein je pense. Et des française, spirites françaises, voilà. Hop. <coughs> en principe, c'est là. C'est bizarre. Il faut que je clique là-dessus. Voilà, là, je suis sur la page. Vous ben, voyez, ouais, là, là, il y est. Donc, c'est, voilà, il est là, le lien. CTRL-C, CTRL-V. Donc, c'est bien le 2071 que je vous ai donné là. D'accord. Voilà. D'accord, donc, petit Facebook de la Fédération Spirit Française. Alors, vous pouvez cliquer, euh, suivre ou abonner, comme ça, quand il y a un nouveau, une nouvelle communication, vous aurez l'information. D'accord Attends deux secondes, on peut les coller. <coughs> ben, écoutez, merci. On remercie aussi tous les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui, qu'on qu puisse comprendre toutes ces choses et puis euh, avancer euh, vers le bonheur. Voilà. Merci, merci à tous. Excellent, excellent dimanche. Je merci à toi, Charles. Charles, un SMS sur ton portable, est-ce si que tu pourrais me répondre, s'il te plaît Oui, ça marche. Okay.